chercheur sur trois est une femme. Cependant, euh, la plupart du temps, quand on parle de recherche, c'est lié au, surtout aux sciences exactes, mais pas les sciences sociales et humaines. Ça, d'une part. D'autre part, les États africains font des efforts pour atteindre la parité. Par exemple, euh, en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Sud, euh, ils ont atteint euh, depuis 2015 la parité de 47%. En Afrique du Nord, je vous donne l'exemple par exemple de l'Égypte qui était de 35 en 2007 et euh, maintenant euh, ils sont à peu près à 46%. La Tunisie a dépassé les 50% pour atteindre 56%. Qu'en est-il d'un point de vue qualitatif Le constat est clair et que la, la place des femmes euh, est limitée, c'est-à-dire qu'elle euh, est toujours subordonnée. Euh, minoritaire, euh, elle n'atteint pas les, les postes de responsabilité qu'elle veut. Si on prend euh, ces dernières années, euh, le de, taux de réussite au baccalauréat, c'est des C'est des défis essentiellement, et dans les sens exacts, on voit 17, 17 euh, de 7 de moyenne, 18 de moyenne, parfois 19 de moyenne, mais le problème qui se passe c'est après, c'est au niveau de la carrière. Et donc, moi, je propose qu'on fasse déjà des études parce que le problème qui manque, c'est les études. On ne sait pas pourquoi. Quelles sont les contraintes pour ces femmes-là Pourquoi elles n'atteignent pas vraiment l'objectif qu'elles veulent C'est ça, la question. Moi, j'encourage qu'il y ait beaucoup de, de, de recherches à ce niveau-là pour vraiment dépasser ce, ce stade-là. On a fait des efforts. Depuis l'indépendance, il y a eu beaucoup d'efforts euh, dans, dans pas mal de pays. Mais ce n'est pas assez pas assez. Il y a une régression de euh, des mouvements de, de femmes. Est-ce que c'est un essoufflement Est-ce que c'est l'émergence de l'islamisme Est-ce que c'est les conditions actuelles qui font que les femmes euh, Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de remise en, cause, remise en cause, de beaucoup de droits, de droits. Droit. Si je prends par exemple le cas du Maroc, il y a il y a eu beaucoup d'acquis, beaucoup de droits, beaucoup de revendications de la part de, de beaucoup de, de militantes euh, féministes, mais en même temps, avec l'apparition de, des mouvements islamistes, euh, il y a eu une remise en cause, une remise en cause euh, de beaucoup d'acquis. De, de beaucoup Ça peut apporter déjà, faire une relecture de ce qui s'est passé pour, pour pouvoir euh, Qu'est-ce qui a été fait Qu'est-ce qu'on a oublié Qu'est-ce qu'on peut apporter Il y a aussi la génération qui ne connaît pas ce qui s'est passé auparavant. Ça aussi, c'est important. Revoir les concepts aussi. Les concepts du féminisme, les concepts de sexisme, les concepts du patriarcat. Euh, depuis une vingtaine d'années, on a, on a introduit l'approche genre dans le cadre des projets de développement. C'est le moment de, de les évaluer. Est-ce que l'approche genre a apporté quelque chose pour, pour l'émancipation de la femme Est-ce que l'approche genre a apporté quelque chose pour que la femme puisse être l'égale de l'homme Parce que jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'égalité. On parle de parité, mais il n'y a pas d'égalité. Et c'est ça qui est important. Est-ce que l'approche genre est, est en ce moment pertinente pour continuer à l'utiliser Pour faire la, la promotion de l'approche Donc tout ça, c'est à revoir.